Je vais retourner à Actes chapitre 5, si vous voudriez bien aller à Hébreu 11, vers la fin de votre Bible, Hébreu chapitre 11. Et je vais donner une brève introduction ce soir, ce dont je vais prêcher ce soir c'est, avoir une vision. Et je vais un petit peu parler de ce qu'est cette vision, mais, premièrement je voudrais déterminer pourquoi nous devons avoir une vision. Et Hébreu chapitre 11 est communément appelé le chapitre de la foi. C'est le chapitre dans lequel tous les versets parlent de ce que des gens ont fait par la foi, par la foi et il explique ce qu'est la foi, regardez Hébreu 11, 1, la Bible dit. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Donc la foi c'est voir ce qui n'est pas visible, voir l'invisible, regardez le verset 2. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu. De sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui paraissent. Regardez le verset 11, non désolé, verset 7. Par la foi Noé, étant averti par Dieu des choses qui jusqu'ici ne se voyaient pas encore, poussé par la crainte. Prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Passé au verset 23, par la foi Moïse, lorsqu'il fut né, fut caché pendant trois mois par ses parents. Parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier, et ils n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Laissez-moi intervenir ici, à ce moment dans sa vie, la Bible dit qu'il alla et qu'il vit le fardeau de ses frères, il vit quelque chose là. Et il est dit au verset 25, choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu, que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Estimant l'outrage de Christ comme de plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi il abandonna l'Égypte, sans craindre le courroux du roi, car il endura, comme voyant celui qui est invisible. La foi c'est voir quelque chose que vous ne pouvez pas voir physiquement avec vos yeux, c'est voir l'invisible, c'est la substance des choses qu'on espère. L'évidence des choses non visibles. La Bible dit en 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Ce sont des opposés. Il est dit en Proverbe 29, 18, où il n'y a pas de vision, le peuple périt, mais celui qui garde la loi, heureux est-il. 1 Samuel 9, 9, vous n'avez pas besoin de tourner ici. Autrefois en Israël, quand un homme allait consulter Dieu, il disait ainsi, « Venez, et allons jusqu'au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois un voyant. Parce que la foi c'est entièrement avoir une vision de quelque chose que vous ne pouvez pas voir. C'est avoir une vision de quelque chose qui n'est pas apparent aux autres gens. Et cet homme était appelé un voyant dans l'Ancien Testament, le prêcheur, le prophète. Il était appelé le voyant parce qu'il voyait quelque chose que les autres ne voyaient pas. Pas avec l'œil humain, mais avec les yeux de la foi. C'est ce qu'est la foi. Retournez à acte chapitre 5, je veux vous donner une vision ce soir. Et le titre de mon sermon est, Une vision pour gagner des âmes. Une vision pour gagner des âmes, et ma vision est trouvée en acte chapitre 5, et je voudrais partager ma vision avec votre Église ce soir. Ici à Verity Baptist Church, il est dit au verset 27. Et lorsqu'ils les eurent amenés, ils les mirent devant le conseil, et le grand prêtre leur demanda, disant. Ne vous avons-nous pas strictement commandé de ne pas enseigner en ce nom, c'est la partie dont je veux parler. Et, voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine et avez l'intention de faire venir le sang de cet homme sur nous. Alors Pierre et les autres apôtres répondirent et dirent, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Regardez le verset 42, et chaque jour dans le temple, c'est la partie dont je veux parler dans ce verset. Et dans chaque maison ils ne cessaient d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire, ça c'est ma vision juste ici à Verity Baptist Church. C'est la vision. Vous pourriez voir une carte, vous pourriez voir quelques cartes quadrillées, collées et scotchées les unes aux autres. Et. Je vois une vision que j'ai eue durant ma vie entière pour Sacramento, Californie. Que chaque personne à Sacramento entende une présentation claire de l'Évangile d'un Gagneur d'âme rempli de l'Esprit. Avec l'Esprit de Dieu sur lui et la Parole de Dieu dans ses mains. C'est ma vision juste ici. C'est la vision ce soir. Pas de remplir Jérusalem de votre doctrine mais remplir Sacramento de votre doctrine. C'est la vision. La vision de « et chaque jour dans le Temple et dans chaque maison il ne cessait d'enseigner et de prêcher Jésus-Christ. » C'est une vision que j'ai eue toute ma vie. Je ne réaliserai pas cette vision mais laissez-moi vous dire quelque chose, Verity Baptist Church réalisera cette vision. Je ne dis pas qu'il pourrait, c'est une grande bénédiction pour moi de savoir, étant donné que c'est ma ville natale. Je suis entré en contact avec tellement de gens, j'ai été à l'école ici, j'ai été dans plusieurs écoles. J'ai eu des amis, j'ai eu plusieurs emplois, et vous savez c'est une telle bénédiction pour moi de savoir. Que mes anciens amis et les gens que j'aime et les gens avec qui je suis entré en contact durant toute ma vie dans cette ville. Quelqu'un va frapper à cette porte, quelqu'un va y prêter attention, quelqu'un les aime, quelqu'un va leur apporter l'évangile. C'est ma vision, est-ce que c'est votre vision ce soir C'est ma vision ce soir, je souhaite partager ma vision avec vous de remplir Sacramento de votre doctrine, de chaque jour dans le temple et dans chaque maison. Mais avant que j'élabore le sujet laissez-moi dire quelque chose, je parle de vraiment gagner des âmes. Pas un petit substitut, et il y a toutes sortes de petits substituts là dehors. Tout le monde a une mignonne idée nouvelle sur comment nous allons amener l'Évangile au monde aujourd'hui. Et tout le monde a ses nouvelles méthodes, ses nouvelles idées, et ils ont des idées qui disent, par exemple... Ça va être fait à travers des publicités et je ne suis pas passer le message à propos de l'Église, faites passer le mot. Mais laissez-moi vous dire, ça va être fait en prêchant. Et vous savez aujourd'hui, les gens ne veulent pas sortir et juste faire les choses simples que Dieu nous a demandé de faire. Ce n'est pas compliqué. C'est simple, vous ouvrez la Bible et vous allez vers quelqu'un et vous lui montrez comment être sauvé. Un à un, directement de la Bible. Comment être sauvé. Vous dites, comment est-ce que ça ne pourrait pas marcher Oh, gagner des âmes ne fonctionne pas, bien sûr que ça marche. Quand vous aimez quelqu'un, vous ouvrez la Bible et lui montrez comment être sauvé, quand vous frappez à la porte de quelqu'un et vous lui dites. Êtes-vous sûr que si vous mouriez aujourd'hui vous iriez au paradis Et vous ouvrez la Bible et lui montrez comment être sauvé. Mais tout le monde veut juste sortir et accrocher un tract. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est là l'application réelle dont je veux parler ce soir, ils veulent juste déposer un tract. Oh nous allons sortir distribuer des tracts, ce n'est pas ce que je vois ici. Je vois dans la Bible. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute créature. Un de mes versets préférés dans Ephésiens chapitre 6, vous n'avez pas besoin de tourner ici. Mais il est dit, priant toujours tout en prière et supplication en l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. Il dit prier pour les saints, virgule, prier pour les saints, et il dit. Et pour moi, que l'élocution puisse m'être donnée, afin que je puisse ouvrir ma bouche hardiment pour faire connaître le mystère de l'Évangile pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné, quand cela je puisse parler hardiment, comme je dois parler. Il n'a pas dit, priez pour moi, que je puisse distribuer des tracts. Et j'aime ce qu'un gars a dit, il visitait notre église depuis l'Australie. Et il a dit que, vous savez, il essayait de gagner des âmes avec son église, il mentionnait le fait que beaucoup de gens voulaient discrètement s'approcher de la porte, ramper jusque là, laisser un tract et s'enfuir, et voilà ce qu'il a dit, c'était le plus beau pour moi. Il a dit, j'ai la poste australienne pour ça. Il a dit, c'est pour ça qu'il y a un facteur. Vous voyez ce que je veux dire. Et le facteur n'a pas à être rempli de l'Esprit de Dieu mes amis. Vous savez, le facteur n'a pas à connaître la Bible, le facteur n'a pas à être une personne spirituelle. Si vous pouvez payer le facteur pour distribuer quelque chose, vous voyez ce que je veux dire. Et vous pourriez sûrement fabriquer une machine aujourd'hui, fabriquer un petit robot. Mais vous savez quoi le robot ne va pas prêcher l'Évangile avec une larme à l'œil et rempli de l'Esprit de Dieu. Et, c'est ce que Dieu nous a appelé à faire encore et encore, la Bible enseigne que nous devons ouvrir notre bouche et prêcher l'Évangile, faire que des gens soient sauvés. Il est dit en acte 20, 20, et certains ont appelé ça avoir 20 sur 20 de vision, acte 20, 20 dit. Et comment je n'ai rien retenu de ce qui vous était profitable, mais je vous ai montré et vous ai enseigné publiquement, et de maison en maison. Il continue par dire qu'il est innocent du sang de tous les hommes, j'ai prêché l'évangile dans chaque maison, j'ai prêché la parole. Maintenant allez dans Matthieu chapitre 9, Matthieu chapitre 9, et je veux aller plus en détail sur ça. Vous voyez, Dieu ne recherche pas une multitude et je veux vous montrer que ce n'est pas un immense groupe de gens qui est nécessaire pour faire de cette vision une réalité. Ce n'est pas une multitude, Dieu n'a pas besoin d'une multitude pour accomplir cet objectif. Il a juste besoin d'un groupe de gens qui ont une vision. Et je vais vous prouver ça du livre de Matthieu. Ma partie préférée de la Bible est Matthieu, Marc, Luc et Jean, les quatre évangiles sont pour moi le cœur de la Bible. Je sens que tout avant ça fait référence à Jésus-Christ, tout après explique et détaille ce qu'il s'est passé. Pour moi c'est le cœur de la Bible. Et en Matthieu 9 verset 36 il est dit « Mais lorsqu'il vit, c'est Jésus-Christ. Mais lorsqu'il vit les multitudes, il fut ému de compassion envers eux, parce qu'ils étaient fatigués et étaient dispersés de tous côtés. Comme des moutons n'ayant pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Mais attendez une minute, regardez le verset suivant, je dois tourner là, Matthieu 10, 1. Il dit, « Les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. » Mais il dit au verset 1, « Et lorsqu'il place et combien ?» Douze disciples à lui, douze disciples, qui étaient envoyés pour prêcher. Mais il leur donna pouvoir, il les envoya prêcher la parole de Dieu. Il regarda la multitude, et il vit qu'ils étaient comme des moutons n'ayant pas de berger. Et il dit la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le Seigneur de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il dit, ces douze, sont ceux que je vais envoyer, douze personnes. Est-ce qu'il y a douze personnes dans cette salle ce soir est-ce qu'il y a douze personnes à Verity Baptist Church Ce sont les douze hommes, onze, l'un d'entre eux va être remplacé. La Bible dit qu'ils ont tourné le monde sens dessus dessous. La Bible dit qu'ils ont rempli Jérusalem de leur doctrine. Nous n'avons pas besoin d'une multitude, on a juste besoin d'ouvriers. Nous avons besoin que ceux qui sont présents deviennent ouvriers. Et beaucoup de gens regardent l'église et disent, si nous avions plus de gens dans l'église. Vous savez, nous avons juste besoin que ceux qui sont dans l'église deviennent ouvriers. Ces gens étaient déjà à l'église, la multitude s'était assemblée pour entendre Jésus prêcher. Il les regardait et disait « Oh, si seulement nous avions une plus grande foule !» Non, il a dit « Je souhaite juste que nous ayons des ouvriers. C'est bien d'avoir une multitude de gens. » Évidemment ces gens sont ici aujourd'hui, partis demain, évidemment ces gens vont être dispersés et éparpillés à l'étranger. Mais, il dit, nous avons besoin d'ouvriers, il en avait douze. Si vous le voulez bien, allez au chapitre 8, vous êtes au chapitre 10, je vais vous montrer des choses au chapitre 8, 9, 10. Il est dit en Matthieu 8, 18, or lorsque Jésus vit de grandes multitudes autour de lui, il donna commandement de passer à l'autre rive. Il est en fait en train d'oublier la multitude, il quitte la multitude, il vit la multitude autour. Il dit, je vais aller de l'autre côté, je m'écarte de ces gens. Et il est dit au verset 19, et un certain scribe vint et lui dit, maître, je te suivrai n'importe où tu iras. Et Jésus lui dit, les renards ont des tanières et les oiseaux de proie ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Je ne vois pas Jésus supplier cet homme de le suivre. Il ne le supplie pas. Il lui dit en fait, je vais te suivre partout, il dit, laisse-moi te dire, ça ne va pas être une balade de santé. Parce que je ne sais même pas où je vais dormir ce soir. Les renards ont des tanières et les oiseaux de proie ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où poser sa tête. Je ne sais pas où je vais dormir ce soir. Et cet homme n'est en fait pas allé avec lui. Et ensuite il continue au verset 21, il dit, et un autre de ses disciples lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi, et laisse les morts enterrer leurs morts. Et lorsqu'il entra dans un bateau. Qui le suit Ses disciples le suivent quand on regarde le contexte, ça parle des douze disciples. Ce sont eux qui l'ont suivi. Les autres, il y avait d'autres personnes qui étaient un peu. à se montrer, à faire semblant, ils voulaient en fait faire partie de cette foule, mais ils ne pouvaient pas endurer la chaleur. Il ne voulait pas faire le travail. Et Dieu nous montre ici. Il n'était pas en train d'essayer d'avoir plein de monde autour de lui. Il essaie d'amener des gens autour, qui aiment vraiment Dieu, qui veulent servir Dieu, qui veulent faire quelque chose pour Dieu. Il est dit au verset 9, désolé, chapitre 9, Matthieu 9, il est dit au verset 8, c'est juste après que Jésus ait guéri un homme. Il est dit au verset 8, mais lorsque les multitudes virent cela donc ils ont vu ce miracle que Jésus a fait. Mais lorsque les multitudes virent cela, elles s'émerveillèrent et glorifièrent Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes. Regardez au verset 9, et comme Jésus passait plus loin, il vit quoi Un homme. Il vit un homme. Vous savez, il y a toutes ces multitudes, mais il est concentré sur un homme. Il est dit, il vit un homme, nommé Matthieu, assis au poste de douane, et il lui dit, suis-moi. Et il se leva, et le suivit. Un homme. Douze hommes. Regardez si vous le voulez bien à Luc, allez à Luc chapitre 10, Luc chapitre 10, laissez-moi dire cela. Luc chapitre 9 est en fait un parallèle de Matthieu 10, si vous voyez ce que ça veut dire un parallèle. En fait l'histoire de Jésus-Christ est racontée quatre différentes fois, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Même histoire racontée de quatre angles différents. Et donc, Luc 9 est en parallèle avec Matthieu 10 où il envoie les douze. Il dit en fait la moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il envoie ses douze disciples pour aller prêcher l'évangile. Eh bien Luc 10 en fait après ça, ok. Et il est dit au verset 1. Après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, donc là le nombre est passé de douze à 70. Le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et les envoya deux par deux devant lui, dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller. Par conséquent, il leur dit, La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Il répète la même chose aux 70. Priez donc le Seigneur de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Il envoie 12, il envoie 70. Vous savez, 70 n'est pas vraiment un nombre énorme. 12 n'est pas vraiment un nombre énorme. 70 personnes n'est pas une multitude. Dieu n'a pas besoin d'une multitude, il a besoin de 12 ouvriers. Il a besoin de 70 ouvriers. Ce sont eux qui l'utilisent. C'est eux qui ont fait le travail. Ézéchiel 22, vous n'avez pas besoin de tourner là, il dit, et j'ai cherché un homme. Dieu cherche un homme, et j'ai cherché un homme. Et bien sûr, il cherche aussi des femmes, et la Bible est très claire à ce propos. J'aime ce que Paul dit, certaines personnes pensent c'est juste pour les hommes. Mais vous savez, j'aime ce que Paul a dit quand il a dit. J'implore Evaudie, et j'implore saint ishe pour qu'elles soit d'une même pensée dans le Seigneur. Et je te supplie aussi, véritable compagnon, aide ces femmes qui se sont adonnées avec moi pour l'Évangile. Avec Clément aussi, et avec mes autres collaborateurs, dont les noms sont dans le Livre de Vie. J'aime quand il dit dans Actes chapitre 2, quand bien sûr la puissance de Dieu était si évidente. Au jour de Pentecôte et Pierre se leva et dit, mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera au dernier jour, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit que vos jeunes hommes vont prophétiser, vos vieillards rêveront des rêves. Et sur mes serviteurs et sur mes servantes je répandrai en ces jours-là, de mon esprit, et ils prophétiseront. Et il arrivera que quiconque fera appel au nom du Seigneur, sera sauvé. Je ne crois pas aux femmes prêchant derrière un pupitre, je crois que les femmes doivent rester silencieuses à l'église. La Bible le dit encore et encore, mais vous savez quoi Les femmes peuvent être utilisées par Dieu pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile, pour convertir des âmes, pas à l'église, pas derrière le pupitre. Pas en faisant ce que je fais, mais vous savez, en sortant et en gagnant des âmes à Christ. Sortir, un à un, prêcher l'Évangile, et vous savez quoi C'est bien plus grand que de faire ce que je fais ici de toute manière. Maintenant, ce ne sont pas tous les hommes dans cette salle qui vont passer derrière un pupitre et prêcher dans leur vie. Pas toutes les femmes dans cette salle, je l'espère, vont passer derrière ce pupitre. Mais vous savez quoi Laissez-moi vous dire quelque chose, tous les hommes dans cette salle, n'importe quel homme dans cette salle, n'importe quelle femme dans cette salle peut gagner une âme à Christ. Elles peuvent ouvrir leur Bible, je ne suis pas un discoureur, je ne vous demande pas d'être un discoureur. Je vous demande de parler en privé. Je vous demande d'ouvrir votre Bible à une personne. Et montrer à cette personne le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez quoi Mais je ne sais pas comment. Si vous êtes sauvé, vous savez comment être sauvé. Et vous savez quoi Le seul verset dont vous avez besoin de trouver est Jean 3, 16. Et j'utilise beaucoup plus de versets que ça quand j'annonce l'évangile mais vous savez quoi Si vous connaissez Jean 3, 16, utilisez Jean 3, 16. Et Jean 3, 18, et Jean 3, 36. Vous savez. Montrez à quelqu'un comment être sauvé. Apprenez-en plus et faites mieux. Mais faites quelque chose. Soyez des ouvriers. Vous savez quand vous pensez au mot ouvrier, vous ne pensez pas à quelqu'un assis dans une cabine. Si je dis que je suis un ouvrier, vous me verriez dans une cabine. Et je ne suis pas contre être dans une cabine mais ce n'est pas appelé être un ouvrier. C'est différent. Si je dis que je suis un ouvrier, vous imagineriez quelqu'un creusant un trou quelque part. Quelqu'un faisant un travail manuel qui casse le dos. Une chose qui vient à l'esprit quand vous entendez le mot labeur. Est une femme en travail, c'est douloureux, c'est un dur travail. Ce n'est pas un travail à faible responsabilité aujourd'hui, c'est un travail difficile. Et il dit que nous avons besoin d'ouvriers, mais ils sont peu nombreux. Mais ce n'est pas grave, je vais leur donner du pouvoir et ils rempliront Jérusalem de ma doctrine. Ce n'est pas grave, quand ils seront remplis de l'Esprit de Dieu et prêcheront l'Évangile à toutes les créatures. Maintenant, en Josué 23, 10, vous n'avez pas besoin de tourner là, tournez si vous le voulez à Actin. Parce que nous allons nous intéresser à ceux qui critiquent l'évangélisation. Vous savez, il y en a beaucoup qui critiquent, à n'importe quel moment. Je me rappelle quand Paul dit, car une porte grande et efficace m'est ouverte, et il y a beaucoup d'adversaires. Vous savez, à chaque fois que Dieu ouvre une grande porte, à chaque fois qu'un homme ici... Et laissez-moi vous dire quelque chose, le pasteur Jiménez a une vision. À chaque fois qu'il y a un homme qui a une vision et qui fait un grand travail pour Dieu, il va y avoir beaucoup d'adversaires. Il va y avoir beaucoup d'opposants. J'ai été attaqué, vous savez, durant ces années. En peu de temps, cinq ans et demi que je suis pasteur, j'ai été attaqué et j'ai couru sous la pluie. Vous savez quoi Ça va arriver, parce que oui, et tous ceux qui vivront selon Dieu en Christ Jésus souffriront la persécution. Et vous savez, le frère Jiménez va souffrir la persécution, frère Jiménez va être attaqué. Et il va y avoir les opposants qui vont mettre les pouces vers le bas pour l'évangélisation. Il va y avoir les opposants et les gens qui essayeront de dire que gagner des âmes ne marche pas. Et être des rabat jois à propos de l'évangélisation, et ça va toujours être comme ça, c'est ce dont je vais parler ce soir ici. En acte chapitre 1, au verset 14. J'aime le livre des Actes, Actes chapitre 1 verset 14 il est dit. Tout cela continuait d'un commun accord en prière et supplication, avec les femmes, et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples, le nombre des noms assemblés était d'environ 120. Et je ne vais pas me concentrer sur ce qu'il a dit ce soir, mais laissez-moi vous demander quelque chose. Combien de disciples étaient dans la première église en Acte 1 Dites-le-moi au effort. Tout le monde a peur de parler ce soir, allez. Combien 120. Donc laissez-moi vous demander ça. Où étaient tous les autres il est dit ici que ça inclut, très clairement, ça inclut les femmes, il dit, ça inclut Marie, ça inclut les quatre beaux frères de Jésus. Ça inclut les femmes et les hommes ensemble, la première église, ce sont les mêmes personnes qui sont sur le point. D'être induits de la puissance d'en haut et prêchant le jour de la Pentecôte. Combien d'entre eux sont là Cent Voici ce que vont dire ceux qui critiquent l'évangélisation ce soir. Mais où sont tous ces gens que tu as gagnés à Christ, ils ne sont pas là, je pense qu'ils n'ont pas vraiment été sauvés. Parce qu'ils ne sont pas à l'église ce soir. Ils ne doivent pas vraiment être sauvés, ils n'ont pas été baptisés. Vous savez quoi Il y a une église de Christ en bas de la rue, et ils croient que vous devez être baptisés pour être sauvés. Vous devriez descendre là-bas ce soir et rejoindre cette religion si vous pensez que quelqu'un doit être baptisé et aller à l'église. Je ne crois pas aux sept étapes du salut, je crois en une étape. Crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. Donc ceux qui critiquent l'évangélisation vont inévitablement dire « Où sont tous ces gens que tu as gagnés au Seigneur ?» L'évangélisation est une fraude. C'est ce qu'ils vont dire. Là, laissez-moi dire ça, le plus grand homme qui n'ait jamais marché à la surface de cette terre, à part le Seigneur Jésus-Christ. Qui est Dieu fait chair Jésus a dit que le plus grand homme qui n'ait jamais marché sur la terre était qui Jean le Baptiste. Laissez-moi vous demander quelque chose. Est-ce que Jean le Baptiste a gagné beaucoup d'âmes Il a baptisé des multitudes, la Bible dit. Des multitudes. Ils sont allés à lui, Jérusalem et toute la Judée et la région autour de la Jordanie, ils sont venus et se sont fait baptiser. Dans le Jourdain, confessant leurs péchés, vous vous souvenez, quand Jésus-Christ en Jean 3, il était dit de Jean le Baptiste qu'il avait fait et baptisé plus de disciples que Jean. Bien que Jésus ne baptisait pas, mais ses disciples le faisaient. Donc Jean le Baptiste a eu une tonne de gens sauvés et baptisés, ensuite Jésus et ses apôtres sont arrivés. Et ils ont eu beaucoup plus de gens sauvés et baptisés. Des multitudes, des milliers. Je veux dire milliers, sur milliers, sur milliers, mais attendez une minute. Seulement 120 d'entre eux étaient vraiment sauvés. Vous attendez vraiment que je croie ça Donc quelques 90% des gens que Jean le Baptiste a baptisés n'étaient pas vraiment sauvés. Ce n'était que les 120 qui étaient à l'église qui étaient vraiment sauvés. Mais c'est la poubelle qui est prêchée dans les églises indépendantes fondamentalistes baptistes. C'est seulement ceux qui viennent vraiment à l'église et restent à l'église et endurent jusqu'à la fin. Ce sont les seuls qui ont vraiment été sauvés. En fait, ça veut dire que Jean le Baptiste était la plus grande fraude dans ce cas-là. Parce que tous ces convertis n'y sont pas allés, et les convertis de Jésus et des apôtres, durant trois ans et demi du ministère de Jésus et six mois de Jean le Baptiste, pendant quatre années ces grands hommes, Jean le Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ, ont des multitudes et des milliers et des dizaines de milliers de personnes sauvées. Et dans cette première église, quand ils ont difficilement commencé, il n'y avait que 120 personnes dans cette église, point. Et les gens regardent à une église qui a 120 personnes aujourd'hui et disent Ils mentent, ils n'ont pas gagné ces gens à Christ, ils n'ont pas vraiment été sauvés. Mais regardez, si quelqu'un croit au Seigneur Jésus-Christ, il est sauvé. Je veux dire, si on ne peut pas compter sur ça, aucun d'entre nous ne peut être sûr d'être sauvé. C'est la promesse sur laquelle je m'appuie. Mais il y a-t-il des gens qui pensent être sauvés mais ne le sont pas Oh oui. Il y en a beaucoup dehors. Et c'est parce qu'ils comptent sur leurs propres œuvres, c'est parce qu'ils comptent sur un changement personnel. C'est parce qu'ils comptent sur ah, « j'ai rejoint l'Église et j'ai été baptisé et j'ai quitté ce péché et j'ai eu envie de quitter ce péché. » Ils comptent sur leurs propres œuvres. Et ils pensent être sauvés mais ne le sont pas. Et plusieurs diront à Jésus-Christ en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom Et chassé les diables en ton nom Et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. » Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui comptent sur leurs œuvres. Vous dites, « Comment sais-tu que chaque personne à qui tu as parlé ?» Durant l'évangélisation a vraiment été sauvée. Je ne sais pas. La seule personne dont je sais qu'elle est sauvée est la personne que vous regardez juste ici. Je sais que je suis sauvé. Mais je sais ça, je me mets sur mes genoux et prie que Dieu me guide vers ceux qui veulent entendre l'Évangile. Je sais ça, j'ouvre ma Bible et de manière très détaillée, je montre écriture après écriture après Écritures et prêche l'Évangile. Et pose à cette personne des questions pour voir si elle comprenne et dialogue avec cette personne. Et fait en sorte que cette personne comprenne l'Évangile et quand ils disent « Je crois ça. Je crois que c'est entièrement par Jésus-Christ. Je crois qu'il est le seul chemin vers le paradis. Et je crois qu'une fois que je suis sauvé. Et d'ailleurs c'est ce sur quoi j'insiste durant l'évangélisation. Que je ne peux pas perdre mon salut. Parce que c'est la vie éternelle, c'est la vie sans fin. Vous savez, et, je crois ça, je crois, d'accord, très bien, invoquez le nom du Seigneur maintenant et dites-lui que vous croyez ça dans votre cœur. Mais cette personne n'a pas été vraiment sauvée. Ils ont été sauvés s'ils ont invoqué le nom du Seigneur et cru dans leur cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il n'y a pas de doute à ce propos. Quelqu'un peut me mentir, quelqu'un peut être un Judas Iscariote. Jésus avait un imposteur dans son église. Qui n'était pas sauvé. La Bible dit qu'il n'a pas cru en lui, Judas Iscariote n'a pas cru en Christ. Il va y avoir de l'ivraie parmi le grain, mais vous savez quoi Si nous sortons et sommes minutieux. C'est vraiment le problème durant l'évangélisation, ne pas approfondir, soyez minutieux et prêchez leur Et assurez-vous qu'ils le comprennent vraiment. Ils y croient, ils sont sauvés. Autrement, qui est sauvé, mes amis Et donc ceux qui critiquent l'évangélisation ont besoin de lire actin entre 14 et 15. Et repensez cette idée que tous ceux qui sont sauvés vont venir à Verity Baptist Church. Et d'ailleurs je dis ça à ceux qui critiquent, vous voulez venir dans mon église. Non. Êtes-vous sauvés Oui. Donc, apparemment, tous ceux qui sont sauvés ne veulent pas aller à Faithful World Baptist Church. Et tous ceux qui sont sauvés ne veulent pas aller à Verity Baptist Church. Peut-être qu'il y a d'autres choses prêchées à Verity Baptist Church que certaines personnes ne peuvent pas supporter. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés Quiconque ne peut pas rester ici avec ce radical, je plaisante. Ils ne sont pas vraiment sauvés. C'est bidon. Tout ce que vous avez à faire c'est croire en Jésus-Christ pour être sauvé Et vraiment lui faire confiance à lui et lui seul pour vous sauver. C'est ce que Jean 3, 16 dit. C'est ce que Jean 3, 18, Jean 3, 36, Jean 5, 42, Jean 6, 47, où voulez-vous vous arrêter avec ça C'est le message de la Bible. Maintenant tournez à 2 Corinthiens chapitre 4. Ça c'était juste pour faire taire les critiques de l'évangélisation qui disent où sont tous ces gens. Et voilà ce que vont dire les gens. L'évangélisation ne marche pas. Et voilà ce que je leur réponds, vous ne marchez pas. C'est ce que j'ai trouvé récemment. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont dit l'évangélisation ne marche pas. J'ai décidé qu'à chaque fois que quelqu'un me dit l'évangélisation ne marche pas, je répondrai, non, vous ne marchez pas. Parce que les gens qui disent que l'évangélisation ne marche pas, ce sont ceux qui ne font pas le travail. Parce que si vous faisiez le travail, ça marcherait. Et ils disent, ça ne marche pas. Parce que je suis allé évangéliser et cette église ne s'est pas transformée en cette multitude massive. Je ne suis pas devenu le nouveau Joël Astin. Mais attendez une seconde, quel est le but de l'évangélisation Est-ce que c'est pour construire l'église Je ne crois pas ça. Vous allez être choqués quand je vais vous donner le but de l'évangélisation. C'est pour que des gens soient sauvés. Donc si je vais évangéliser et que quelqu'un est sauvé, ça marche. Mais si ça marchait pour construire une église, tout le monde le ferait, ceux qui voudraient avoir une grande église. Mais si vous voulez construire une église, ce n'est pas bâti par l'évangélisation, c'est construit par un concert de rock. Je veux dire, si vous voulez vraiment amener la foule, nous avons une maison entière ce soir, mais nous pourrions avoir des gens perchés au balcon si nous avions amené migrant un de ces rockeurs chrétiens, on pourrait remplir cet endroit. Et nous pourrions amener Ben in et remplir cet endroit, amener Joël Astin, Rick Warren et Billy Graham, Billy Balaam quel que soit son nom. On pourrait en amener beaucoup pour avoir une foule mais je vais vous dire comment je vais évangéliser. C'est juste pour faire que des gens soient sauvés. Parce que ma Bible dit, de Jésus Christ, sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre lui. Il ne m'a pas demandé de construire une église, je ne sais pas construire une église. Je sais comment ouvrir ma Bible et faire que quelqu'un soit sauvé. Je sais me lever et prêcher la Bible. On n'a pas à construire une église, Dieu construit l'église. Si le Seigneur ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, et les gens essaient de construire une église. Ils travaillent en vain, ils perdent leur temps. Quand ils devraient gagner des âmes à Christ, c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Il a dit, allez dans le monde entier et prêchez l'évangile. Il n'a pas dit, allez construire une église, allez construire une multitude. On a plein de foules aujourd'hui qui n'ont aucune vision. On a plein de foules aujourd'hui mais pas d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Je préférerais avoir 12 ouvriers qu'une foule qui erre comme des brebis sans berger. Je préférerais avoir 70 ouvriers. Il est dit en 2 Corinthiens 4, vous dites, pourquoi est-ce que c'est si important Parce que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre église qui gagne des âmes, mais vous devriez vous mettre ça en tête, ce que je dis là. Je vais expliquer ça plus en détail maintenant. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et je vais prouver ça ici, pas dans ce chapitre mais le prochain. Mais regardez à 2 Corinthiens 4, d'abord au verset 3, mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. Les gens qui souffrent si nous ne gagnons pas d'âme. Les gens qui souffrent si nous n'avons pas cette vision juste ici. Les gens qui souffrent sont ceux qui n'entendent pas l'évangile, ce sont eux qui vont en enfer. Je vais au paradis quoi qu'il arrive. J'ai la vie éternelle, je suis sauvé, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, je ne peux pas perdre mon salut. Quoi qu'il arrive je vais au paradis, ce n'est rien de moins pour moi. Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus. C'est caché à votre voisin, c'est caché à Citrus Ripes. C'est caché à Sacramento, c'est caché aux localités de Sacramento. C'est caché aux perdus. Et il est dit au verset 4. En lesquels le Dieu de ce monde a aveuglé les cerveaux de ceux qui ne croient pas, de peur que la lumière du glorieux évangile de Christ. Qui est l'image de Dieu, ne brille jusqu'à eux. Il dit, une lumière pourrait briller sur eux. Mais si nous le cachons sous le boisseau, c'est caché à ceux qui sont perdus. Ils ne vont pas la recevoir. Ils le manquent, ils le perdent. Je vais au paradis, je suis sauvé. Je parie que la plupart des gens dans cette salle sont sauvés. Je suis sûr qu'il y a probablement une très petite minorité ici ce soir, quelques personnes qui ne croient pas en Jésus-Christ, qui ne sont pas sauvées. Et c'est ok, il y a toujours des gens à l'église qui viennent et ne sont pas sauvés. Mais vous savez quoi La vaste majorité ce soir, peut-être que tout le monde est sauvé. J'espère que vous êtes sauvés ce soir, sinon parlez-en à quelqu'un et soyez sauvés. Mais en bref, la plupart des gens ici ce soir sont sauvés. La vaste majorité est sauvée. Parce que nous sommes à l'église. Et beaucoup d'églises sont remplies de gens qui ne sont pas sauvés mais dans ce type d'église et ce type de personnes. Je connais beaucoup de gens ici, le frère Jiménez connaît le reste, nous prêchons au sauvés ce soir. Nous sommes sauvés. Est-ce que ça va être notre attitude Eh bien je vais au paradis, en enfer tous les autres. Vous voyez ce que je veux dire. Je suis désolé mais ce n'est pas mon attitude. Mais si notre évangile est caché, il est caché pour ceux qui sont perdus, ils vont en enfer ce soir. Quelqu'un doit leur apporter la bonne nouvelle. Que Jésus a tout payé, que c'est un cadeau gratuit, le don de Dieu et la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et beaucoup essaient de le mériter, ils essaient d'y travailler, mais ils n'ont qu'à faire confiance à Christ pour les sauver. Ce sont ceux qui sont aveuglés, ce sont eux qui perdent ce soir, si nous ne prenons pas cette vision. Si nous ne prenons pas une vision, ils vont continuer d'être aveuglés par le Dieu de ce monde. Et nous devons faire briller la lumière du glorieux évangile. Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Nous devons prêcher la parole et amener la Bible, amener la Bible en évangélisation. Et utiliser la Bible et j'ai plein d'illustrations soignées et de trucs mignons que je montre aux gens pour essayer de leur expliquer comment être sauvés. J'ai des illustrations comme, vous êtes au tribunal et vous allez en prison, vous savez, pour essayer de leur expliquer tout. Et c'est un cadeau, je leur donne ma Bible, mais vous savez. C'est là où est le pouvoir, dans la parole de Dieu. Regardez à 1 Corinthiens chapitre 3, dernier endroit où je veux tourner ce soir, 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3 et je veux vraiment que vous compreniez ce soir, parce que je veux appuyer ce que je disais il y a un instant. Quand j'ai dit que si nous ne le faisions pas, personne ne le ferait. C'est ce que je veux prouver ce soir. Vous vous dites, il y a plein de gens qui font ça, je vais prouver ça maintenant. Que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera, de plusieurs manières, mais regardez à 1 Corinthiens 3, 4, il est dit. Car tandis que l'un dit, je suis de Paul, et un autre, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnels qui donc est Paul, et qui est Apollos et c'est là la clé, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. C'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. Ainsi donc ni celui qui plante n'est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose son teint, et chaque homme recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Regardez-moi ce soir, je ne suis pas grand-chose, qui est Steven Anderson Qui est Roger Jiménez Qui sommes-nous Personne. Mais vous savez quoi Nous sommes des ministres par lesquels d'autres peuvent croire. Il dit, ça n'a pas d'importance si c'est lui ou moi ou n'importe qui, nous pouvons être utilisés par Dieu. Je pense que ce qu'il essaie de dire quand il dit qui donc est Paul et qui est Apollos, je pense qu'il dit qu'il n'est pas différent de vous. Vous pensez que je suis une sorte de spécial, il est quelqu'un de spécial, vous savez, nous faisions ça quand nous étions des adolescents. J'allais évangéliser avec lui quand il avait 16 ans. Je lui ai montré comment faire. Non je plaisante. J'allais évangéliser avec lui, nous faisions ça et personne ne nous voyait à cette époque et je pense que personne ne nous voit maintenant. Et pense que nous sommes des gens exceptionnels ou n'importe qui, waouh Le frère Jiménez a quitté le bâtiment. Le fait est, nous sommes juste des gens, qui sommes ouvriers, nous travaillons simplement. Et nous voulons que des gens soient sauvés. Et regardez ça, il est dit, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. Je ne vais pas aller là, mais 2 Corinthiens 5 parle de Dieu qui nous a donné le ministère de réconciliation, nous supplions les gens d'être réconciliés avec Dieu. De croire en Jésus-Christ, d'être justifié gratuitement par sa grâce par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Mais la Bible dit ici des ministres par lesquels vous avez cru, c'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. Arrêtez-vous et réfléchissez à ça. Est-ce que Dieu a donné à chaque homme un ministère par lequel il puisse croire Selon ce verset. Est-ce que c'est ce qu'il est dit Ralentissez ce soir, arrêtez-vous et regardez ce verset qui donc est Paul verset 5, et qui est Apollos, sinon des ministres par lesquels vous avez cru. C'est-à-dire comme le Seigneur a donné à chaque homme. Est-ce que je lis ça mal Ou est-ce que Dieu a donné à chaque homme un ministère par lequel il puisse croire Quelqu'un m'a prêché l'Évangile, je me souviens, je suis sûr d'avoir entendu l'Évangile plusieurs fois. J'ai grandi dans une église indépendante fondamentaliste baptiste. Je me rappelle que le moment où j'ai été sauvé, en tant que garçon de 6 ans. Ma mère était celle qui m'a ouvert la Bible et m'a montré Jean 5, 24. En vérité, en vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole, et croit en celui qui m'a envoyé, à la vie immortelle. Et ne viendra pas en condamnation, mais est passé de la mort à la vie. Et elle m'a montré beaucoup d'autres passages, et j'ai à ce moment-là invoqué le nom du Seigneur. J'ai cru au Seigneur Jésus-Christ, reçu Christ comme mon Sauveur. Je peux regarder ma mère et dire qu'elle était ministre par lequel j'ai cru. Un ministre veut juste dire un serviteur. Quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui prêche l'évangile. Vous pouvez vous lever ce soir et c'est celui qui m'a donné l'évangile et quelqu'un a frappé à ma porte. Ou quelqu'un m'a pris à part à l'église. M'a donné l'évangile et m'a gagné à Christ. Et en fait tous ceux qui ont été sauvés, quelqu'un a dû leur prêcher l'Évangile. Et comment entendront-ils sans un prédicateur Le nuque éthiopien lisait la Bible encore et encore mais n'avait pas compris, et il dit. Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide Il avait besoin de Philippe pour être ce ministre par lequel il pourrait croire. Comment le pourrais-je, à moins qu'un homme ne me guide Il avait besoin de Philippe pour être ce ministre par lequel il pourrait croire. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Je sais que Dieu a donné à tous les hommes un ministère par lequel ils puissent croire. Mais est-ce que chaque personne dans ce monde entend une présentation claire de l'Évangile Non. Est-ce que chaque personne à Sacramento, Californie, a entendu une présentation claire de l'Évangile Non. Donc ça m'explique que Dieu a un plan pour vous, d'aller parler à quelqu'un et vous ne le faites pas. Vous êtes ce ministre par lequel quelqu'un peut croire mais vous n'êtes pas là, vous ne le faites pas. Vous avez échoué à atteindre ce... Regardez, la Bible dit, car par grâce vous êtes sauvés, par la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus à de bonnes œuvres. Lesquelles Dieu a ordonné d'avance afin que nous marchions en elles. Il a des œuvres ordonnées d'avance, que nous marchions dans ses œuvres et que nous faisions ses œuvres. Mais vous savez quoi Nous devrions y marcher mais est-ce que l'on y marche toujours Non. Et ils perdent, quand l'Évangile est caché à ceux qui sont perdus. Et si nous ne le faisions pas personne ne le fera. Et vous dites mais il y a toutes sortes d'églises fondamentalistes indépendantes, Baptistes et d'autres églises qui prêchent l'évangile à Sacramento, Californie. Mais combien d'entre vous vivent dans cette ville, dans ce secteur Levez votre main. Et combien d'entre vous peut dire je vis dans ce secteur et personne n'a frappé à ma porte dernièrement. Et m'a donné une présentation claire de l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que je vous dis, il y a beaucoup d'églises qui se mouillent à ce sujet, c'est vrai mes amis, je suis de Phoenix et à Phoenix, où je vis. Il y a beaucoup de bonnes églises, et j'ai compté environ 11 églises dans le secteur de Phoenix, duquel je dirais, c'est une bonne église. Et je ne sais ni ne vois pas tout, je suis persuadé qu'il y a des églises dans le secteur de Phoenix. Parce que je vis dans une ville de 4 millions d'habitants, c'est deux fois plus grand que Sacramento. En taille et en population. C'est une assez grande ville. Je ne connais pas toutes les églises, mais je peux en identifier onze. Dans un rayon d'une heure, que je connais, et j'en dirai qu'ils ont le bon plan du salut, la bonne Bible. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'ils font, je n'aime pas tous deux mais vous savez quoi, je remercie Dieu pour eux. Parce qu'ils prêchent l'évangile, ils ont la Bible King James seulement, ils sont dans le juste. Je les recommanderais si quelqu'un ne voulait pas faire le trajet jusqu'à Fesful World Baptist Church. Je dirais oui il y en a une par là, j'en connais 11 comme ça. Mais de ces 11 je vous le dis maintenant, il varie dans les degrés de faire une quelconque évangélisation sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire. Certains trempent leurs orteils dans l'eau de l'évangélisation. Et peut-être qu'ils frappent à quelques portes, peut-être quelques points sur la carte. Ils sortent et peut-être font leurs 59 minutes et 59 secondes par semaine en pointant, vous voyez où je veux en venir. Et d'ailleurs il n'y a nulle part dans la Bible que c'est une sorte de limite pour vous. Et laissez-moi vous dire à propos de mon ami Roger Jiménez ici, le pasteur Jiménez. Nous avons commencé l'évangélisation dans une église fondamentaliste baptiste ici à Sacramento, il y a 9 ans, 10 ans. Et j'évangélisais avant ça mais c'est là où nous avons commencé ensemble. Il y allait avant ça et j'y allais avant ça, mais neuf ans auparavant. Lui et moi avons fait équipe et avons commencé à faire beaucoup d'évangélisation ensemble. Et tout le monde y allait pour 59 minutes et 59 secondes. Tout le monde. C'était une sorte de barrière psychologique. Et je me souviens une fois, ma femme était sortie de la ville, nous étions jeunes mariés à cette époque. Et j'ai dit à Roger, c'était Roger ces jours-là, maintenant c'est Pasteur Jiménez. Mais en ces jours-ci j'ai dit Roger, j'ai dit, pourquoi une heure si une est bonne, deux sont meilleures. Et je lui ai dit allons-y toute la journée, essayons, il m'a dit waouh, vraiment. Parce que nous pensions de façon nouvelle et bizarre, faisant plus d'une heure. Ça paraît bête mais c'est ce que nous avons pensé. On a ses limites à l'esprit. Et je lui ai dit allons-y la journée. Nous avons passé le premier samedi que nous avons fait ça. Nous avons passé huit heures en évangélisation. Et vous allez être choqués mais nous avons eu plus de gens sauvés. Que si nous l'avions fait une heure. Et évidemment c'est beaucoup, je ne dis pas d'y aller 8 heures tous les jours ou 8 heures chaque semaine. Évidemment vous avez d'autres responsabilités dans la vie, ce n'est pas ce que je dis. Parce que le samedi suivant nous n'en avons fait que 6. Et après ça nous n'en avons fait que 4 par semaine. C'est ce que nous avons fait pendant un long moment. 4. Nous nous sommes motivés, on doit en faire 4 cette semaine. As-tu fait tes 4. 3 et demi. C'était quelque chose sur lequel on se motivait l'un l'autre pour essayer d'atteindre ce 4, 4, 4 heures, 4 heures. C'est un chiffre que nous avons choisi. On a choisi 4 heures, on pensait juste que 4 étaient meilleurs qu'une. Et je pense toujours que 4 sont meilleurs qu'une. Nous faisions ça, nous sortions et nous gagnions des âmes. Et poussions au niveau supérieur, je vous le dis, la plupart des églises n'auraient pas cette vision. Il pourrait avoir une vision comme ça, ou comme ça ou ça, mais je vous dis, est-ce que c'est votre vision? Pasteur Jiménez, est-ce que c'est votre vision? C'est la vision, vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi nous pensons petit Pourquoi ne pas penser grand? Je ne vais pas compter sur quelques églises à Citrus Ripes pour le faire. Et quelques églises à Sacramento ouest. et il y a sûrement une bonne église à Citrus Ripes et une bonne église à l'Ouest. Je ne vais pas compter sur eux pour le faire. Je dirais plutôt, faisions-le, faisons-le, et nous saurons que ça a été fait. Vous voyez ce que je veux dire. Et vous savez, si c'est fait deux fois, remercions le Seigneur. Et alors si d'autres églises le font. Et alors s'il si y a d'autres bonnes églises. Et je suis sûr qu'il y en a, comme je l'ai dit, et je ne dis pas qu'ils ne sortent pas, j'espère qu'il y a d'autres églises à Sacramento qui deviennent dingues d'évangélisation. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas. Et vous ce soir il se peut que vous alliez dans une bonne église. Je ne critique pas votre église. Vous avez peut-être la même vision ce soir. Mais cette vision dans un homme est rare, cette vision. Et c'est sa vision, je lui en ai parlé. Il pense grand. Parce que nous devons combler les manques aujourd'hui. Parce que si nous ne le faisons pas ça ne va pas être fait. Et je vais vous dire. Je ne connais pas Sacramento aussi bien que je connais Phoenix, mais je sais qu'à Phoenix. Si nous ne le faisons pas ça ne va pas être fait. Donc faisons-le. Mais laissez-moi vous prouver encore plus et je vais fermer la Bible maintenant. Et vous donner une idée de clôture. Je vais d'autant plus supporter ce que j'ai dit, si nous ne le faisons pas ce ne sera pas fait. J'aime les mathématiques et j'ai une petite équation mathématique ici, à vous présenter ce soir. Vous savez sans doute ce que sont les exponentielles. Les exponentielles, peu importe, vous ne savez peut-être pas ce que c'est mais ce n'est pas grave. Je vais vous parler des exponentielles maintenant, et voilà la chose. Prétendons ce soir, que je suis la seule personne sauvée dans le monde entier. Évidemment c'est ridicule, parce que, combien de personnes sont sauvées Il y a des millions de personnes sauvées dans ce monde, n'est-ce pas Personne ne connaît le nombre exact, nous savons que c'est la minorité, parce que la Bible dit. Spacieux est le chemin, qui mène à la destruction, nous savons que la majorité se dirige vers l'enfer ce soir. Mais, prétendons simplement, ce soir, et en fait, oubliez-moi, disons le pasteur Jiménez. Prétendons qu'il est le seul à être sauvé ce soir. Personne de sauvé dans le monde entier, excepté lui. Admettons qu'il n'a qu'une personne sauvée cette année, en 2011. Est-ce que c'est un but incroyable C'est assez raisonnable, n'est-ce pas L'année entière, il ne fait qu'un converti. Donc combien vont être sauvés à la fin de l'année Attendez une seconde. Un plus un ne donne pas un. Un plus un fait 2. Les exponentielles, je dois vous donner quelques bases. Donc, à la fin de l'année, il y en aura deux. Parce que si vous commencez avec un, je ne sais pas. Ça va prendre plus longtemps que prévu, les pizzas vont refroidir. Enfin, il y en a un, à la fin de l'année combien y en a-t-il 2 ok, maintenant on en a deux. C'est vraiment une église florissante. Deux membres. Vous pensez que quelqu'un va être impressionné Vous pensez que les autres pasteurs à Sacramento doivent penser Waouh, je devrais apprendre de ça. 2 2 n'est pas vraiment impressionnant. Après une année de travail mais disons, nous faisons juste un humble, c'est un humble, il a mis la barre bas, vise bas, non je plaisante. Pour cette entrevue dans l'armée de l'air. Enfin. Enfin le fait est que, nous en avons deux, devinez quoi. Et s'il si entraînait cette personne à être comme lui Et s'il si pouvait juste dire Sois comme moi, suis-moi comme je suis Christ, viens évangéliser avec moi, je te montrerai comment faire et admettons qu'ils sortent tous les deux et ont chacun une personne sauvée l'année suivante. Combien de gens vont être sauvés à la fin de l'année suivante 4. Ok, je vais continuer à te regarder, tu as la bonne réponse. 4. Donc nous commençons avec un, vous avez quelqu'un d'autre de sauvé, maintenant il y en a deux. Ils ont chacun quelqu'un de sauvé, maintenant il y en a quatre. Donc à la fin de deux ans seulement quatre. À la fin de trois ans il y en aura. 8. S'ils peuvent juste, si chaque croyant, si chaque saint... Si chaque enfant de Dieu né de nouveau ont juste une personne sauvée par an. Par an. Après trois ans, vous en aurez 8. Et l'année suivante, vous en aurez 16. L'année suivante, vous en aurez 32. Et vous dites, ça fait 5 ans et il y a 32 personnes. Wow, t'es un échec. T'es un raté. Mais attendez, est-il vraiment un raté Continuons à regarder. Au bout de six ans, il en aura 64. Et on va continuer à doubler comme ça. Même si tous les croyants. Et nous n'avons commencé que par un croyant. Un croyant a juste un converti par an. À la fin de 10 ans, parce que nous allons de 64, 128, 256, maintenant c'est une église d'une assez bonne taille, 256. 512, 1024, en 10 ans. En ayant juste une personne sauvée pour une année entière. Donc, après dix ans il a, maintenant dans le monde il y a 1024 personnes sauvées, nous n'avons commencé qu'avec un. Continuons ça pour les dix prochaines années. Et nous allons de 1024, et. L'année suivante il y en a 2048. C'est une église qui grandit vite. Et non seulement ça, nous ne remplissons pas juste avec plein de corps. Ce sont des gagneurs d'âme de bonne foi. Ce sont des gens qui ont été entraînés à être comme lui. Et être un gagneur d'âme de bonne foi, légitime. Donc c'est une église d'ouvriers. 2048, 4096, ça continue à doubler. Après 20 ans, son église aurait milliard 1,48,576 personnes. Vous ne pensiez pas à ça quand ça allait de 2 à 4 à 8, 16. Vous saviez que 20 ans plus tard, il aurait un million. Il aura quitté la maison à ce stade, il a un bâtiment à ce stade. Donc, 1 048 576 personnes et nous n'avons commencé qu'avec une seule. Combien de personnes sont vraiment sauvées dans le monde Des millions. Nous parlons d'un seul homme qui a une vision. Et vous savez, 20 ans vous auriez 1 048 576 personnes sauvées et en 30 ans il y en aurait un milliard. Ça continue à doubler. 1 73 741 824. Et en 33 ans tous les gens dans le monde seraient sauvés. Nous savons que ça ne se produira jamais, mais vous savez pourquoi ça ne se produira jamais Parce que tous les croyants ne gagnent pas une âme au Seigneur par an. Je veux dire, n'est-ce pas Je ne suis pas là ce soir avec des maths vaudous. je ne fabrique rien là, n'importe qui connaissant. Les maths peuvent dire que ce que je dis est vrai. Et ce que je vous prêche ce soir est une preuve que si nous ne le faisons pas ce ne sera pas fait. C'est la preuve. Ça me dit que les chrétiens ne font aucun converti dans leur vie entière. Parce que même s'il gagnait une âme par an, admettons que nous commencions avec des millions. En disant le monde entier serait sauvé. En commençant avec des millions, si toute personne sauvée ce soir faisait un converti. Et bien sûr nous savons que le salut est un choix personnel, vous n'aurez pas tout le monde de sauvé. Et vous savez quoi, les gens doivent croire au Seigneur Jésus-Christ, mais vous savez quoi. Je ne dis pas ce soir que ma vision est que chaque personne dans la région de Sacramento soit sauvée. Parce que je sais que c'est impossible, parce que vous savez, personne ne peut faire ce choix pour vous. Vous savez, mais ma vision ce soir, et la vision de Verratti-Baptiste c'est qu'il soit donné le choix à toute personne à Sacramento Et qu'ils entendent une présentation claire de l'Évangile, prêchée dans le pouvoir du Saint-Esprit. Par un homme, une femme, un garçon ou une fille, quelqu'un qui leur donnerait une présentation claire de l'Évangile. Parce que vous savez quoi Ça me brise le cœur ce soir, que les gens aillent en enfer. Mais vous savez ce qui me brise le cœur encore plus C'est qu'il y a des gens qui vont en enfer qui auraient pu être sauvés. S'ils avaient entendu l'évangile. C'est un fait. Il y a des gens dehors qui pourraient être sauvés si quelqu'un leur prêchait l'évangile. Si quelqu'un y allait. Si quelqu'un faisait le travail. Ça me brise le cœur encore plus. Parce que c'est une chose si quelqu'un entend l'évangile encore et encore. Et Verity Baptiste frappe à sa porte continuellement encore et encore jusqu'au point où ils achètent un panneau plus de vérité, nous ne sommes pas intéressés. Vous savez ce serait une chose si quelqu'un leur donnait l'Évangile. Ensuite ils vont au travail et leur ami au travail sort sa Bible de son panier repas, et lui prêche l'Évangile. Vous savez, et ils l'entendraient ici, et ici, et ils l'entendent là, ils l'entendent encore et encore. Et ils le rejettent et le rejettent et le rejettent et le rejettent et vont en enfer, c'est triste. Mais ce n'est pas aussi triste que la personne qui n'a jamais entendu l'Évangile. Personne ne les a aimés. Et personne n'en a eu quelque chose à faire. Et vous dites oh je vais beaucoup dans cette autre église parce qu'il aime tellement plus. Parce que le pasteur est si doux avec moi. Il m'amène une petite note et met un petit smiley. C'est quelqu'un qui aime, il ne hausse pas le ton, il ne crie et ne hurle pas. Mais si je dois vous dire ce soir que l'amour de Christ nous contraint à prêcher l'évangile à toutes les créatures. C'est ça l'amour. Que nous marchions après ses commandements. Et le plus grand commandement. Il nous a laissé la grande commission quand il a dit, allez prêcher au monde. Prêchez l'évangile à toutes les créatures. Pas juste votre copain au travail. Et je veux que vous prêchiez à votre copain au travail. Mais vous savez quoi Tout le monde ne travaille pas à votre travail. Vous devez sortir par les routes et le long des haies, et frapper à toutes les portes. C'est la seule manière à laquelle vous allez le faire, frère Jiménez, c'est la seule manière à laquelle vous allez atteindre tout le monde en frappant à toutes les portes. Et frapper à nouveau parce qu'il n'était pas là la première fois. Et frapper une troisième fois. Et vous dites c'est impossible, vous dites c'est un rêve d'enfant, vous dites cette petite église, c'est une plaisanterie. Ces cinq pins et deux poissons, cette petite église, qui se retrouve dans une maison, vous êtes une blague. Laissez-moi vous dire quelque chose, ça va être fait. 70 personnes peuvent faire ça en seulement quelques années. 70 personnes qui seraient ouvriers. Notre église n'est pas grande. Je ne vais pas monter ici et vous mentir. Le dimanche matin nous avions 68 personnes dans notre service du matin, à Phoenix, Arizona. Et vous savez quoi Notre église a une porte tournante devant, parce que nous avons des tonnes de visiteurs chaque semaine. Nous frappons à tellement de portes, nous avons des tonnes de visiteurs parce que nous sortons frappés à tellement de portes et gagnons tellement d'âmes. nous sommes dehors, amenant des gens dedans. Mais les gens ne peuvent plus accepter ce genre de prêche parce qu'ils sont tellement édulcorés. Ils sont tellement pervertis par la télévision et tout le reste, ils ne peuvent plus le supporter. Donc nous avons une porte tournante, notre église n'est pas grande, nous avons 68 personnes. Mais vous savez, notre église a frappé aux portes d'à peu près 20% de notre carte qui est comme ça. En 5 ans, et notre carte a doublé de volume parce que Phoenix a doublé de volume, comparé à Sacramento. Nous avons fait 20% en 5 ans, ça veut dire qu'un petit nombre qui est vraiment dehors a travaillé. Je remercie Dieu pour mes gars qui sont là ce soir, levez-vous si vous êtes de Full World Baptist Church. Merci, ces gens étaient dehors à frapper aux portes à Sacramento aujourd'hui, et ces gens sont... Les ouvriers, ce sont les travailleurs, ils sont là ce soir parce qu'ils ont une vision et j'espère que vous avez une vision ce soir. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père nous te remercions pour ta parole, cher Dieu. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit et nous te remercions pour la possibilité de sortir. Et prêcher l'Évangile. Même si nous ne sommes pas talentueux ou éloquents. Merci de ce que tu peux utiliser, qui est Paul, qui est Steven Anderson, n'importe qui, cher Dieu. Qui se rendent à toi comme des ouvriers, je sais que tu peux les utiliser. Donc je prie que tous ceux qui sont là ce soir, pas juste quelques-uns mais que tous ceux ici ce soir, appliquent ce message à eux-mêmes, et qu'ils aient une vision. Et pendant que leurs yeux sont fermés, ils ne voient rien, mais Dieu fait leur voir. L'Évangile se propageait à toutes les créatures, cher Dieu, en une vision. Et dans le nom de Jésus nous demandons ces bénédictions. Amen. Laissez-moi juste dire quelque chose, premièrement merci, pasteur Anderson. C'est exactement ce que nous avions besoin d'entendre ce soir. Je ne veux rien ajouter à son sermon, les pizzas sont là et vous êtes affamés j'en suis sûr. Je n'ajoute rien à ce sermon, c'est exactement ce que nous devions entendre mais je veux dire quelque chose. Ceux d'entre vous de Faises Full et ceux d'entre vous de la communion, arrêtez de m'écouter. Parce que je connais intimement ces deux églises et je sais qu'elles ont une vision. Je sais que le pasteur Mark Lewis a une vision. Je sais que le frère Anderson a une vision pour Phoenix. vous pouvez arrêter d'écouter, pour les autres. Écoutez ça, la Bible dit en Romains 10 au verset 14 mais d'abord le verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils sans un prédicateur Et au verset 15 il est dit, et comment prêcheront-ils, à moins qu'ils ne soient envoyés et laissez-moi vous dire quelque chose, quelque chose à propos de l'évangélisation, vous ne le ferez pas de vous-même, point final. Vous dites j'écoute le pasteur Anderson sur internet, et des milliers de gens le font, remercions le Seigneur pour ça. Mais vous savez quoi À moins que vous soyez dans une église qui a une vision pour l'évangile, vous ne le ferez pas. Parce que la Bible dit qu'il n'irait pas à moins qu'il soit envoyé. Et vous savez quoi Je ne sais pas de quelle église, la moitié d'entre vous, je dois être honnête avec vous, nous avons eu 19 personnes à l'église. Le dimanche matin. Le reste d'entre vous, je ne sais pas d'où vous venez. Laissez-moi vous dire ça. Si vous êtes dans une église, vous dites je vis à 40 minutes d'ici, je vis à 2 heures d'ici. Si vous n'êtes pas dans l'église, qui vous envoie pour prêcher l'évangile, trouvez-en une. Ça pourrait être Verity Baptist Church et peut-être Verity Baptist Church. Et peut-être Temple, Arizona. Et peut-être Vequeville mais vous devez aller quelque part où vous aurez un prêcheur qui vous enverra. Et vous mettra à l'épreuve pour aller gagner des âmes. Si vous dites, vous dites. Je ne comprends même pas qu'est-ce que c'est être sauvé, hey, ne partez pas ce soir. Sans me parler, peut-être quelqu'un d'autre, parler à quelqu'un pour être sauvé. C'est le sujet. J'ai dit au pasteur Anderson que nous aimons les pétroglyphes, pour les dames. Nous aimons toutes ces activités et nous faisons toutes ces activités avec beaucoup de plaisir. Mais ce n'est pas le but de l'Église. L'Église est pour ceci ici même. Vous dites pourquoi voulez-vous que je vienne à l'Église le dimanche matin, dimanche soir, mercredi soir Pour que vous puissiez apprendre la Bible, pour que vous puissiez lire la Bible, que vous puissiez être mis à l'épreuve pour faire ça. Parce que c'est sur ça que vos récompenses sont basées au paradis. Et c'est ce dont nous avons été chargés de faire. C'est pour notre Église, Verity Baptist Church, s'il vous plaît, soyez des ouvriers. Nous voulons que vous soyez des ouvriers. Je remercie le pasteur Anderson pour ça.